J'avais commencé le match en tant que titulaire, euh, aux côtés des joueurs euh, que je regardais à la télé euh, six mois, un an avant. Donc, euh, de la joie et du bonheur de, de rentrer sur le terrain, de chanter la Marseillaise. J'ai commencé le rugby à l'âge de 5 ans, au Stade Toulousain. Au début, c'était plus de la découverte pour faire quelque chose oui, qui changeait un peu du quotidien de, de l'école, la maternelle, du primaire et tout ça. Les premières émotions, c'est quand je pense qu'on se fait vraiment des, des copains dans le, dans le rugby, dans l'équipe. Et, et quand on fait des tournois avec ses copains et qu'on qu gagne, bien, on est content. Quand on perd, on est un peu déçu. Donc c'est là les premières émotions qu'on crée, je pense, dans le groupe en tout cas. Il n'y a pas si longtemps, je devais avoir 15-16 ans. Donc c'était notre premier championnat de France. Et c'était la première fois où on soulevait un bouclier. Donc là, c'était le bouclier des cadets champion de France à la mercerie. On était, on était super contents. Là. J'avais 19 ans, c'était la première fois que j'étais appelé en équipe de France. On avait joué le, le Pays de Galles, donc euh, on avait perdu ce match à, au Stade de France, mais j'avais passé un super moment. Et En plus, j'avais commencé le match en tant que titulaire, euh, aux côtés des joueurs euh, que je regardais à la télé six mois, un an avant. Donc, euh, de la joie et du bonheur de, de rentrer sur le terrain, de chanter à la Marseillaise, devant ma famille qui était venue au Stade de France. Donc, c'était un rêve éveillé. Ouais. Le grand chelem, les titres avec le stade, donc tous les grands matchs qu'on a fait et qu'on a joué ensemble se sont conclus par des par des bonnes troisième mi-temps, donc euh, non, non, il, y a, il y en a eu beaucoup quand même. Et quand on a perdu, je pense, en quart de finale de Coupe du Monde, c'est ma plus grosse déception à l'heure actuelle parce que c'est un peu la fin en plus d'une histoire, d'une génération ouais, un peu déçue pour les, les joueurs qui, qui allaient arrêter leur carrière. Mathis Ouais, on est, on est toujours ensemble depuis, depuis qu'on est en équipe de France, ensemble et en club aussi, on est ensemble. donc On a nos habitudes, notre routine tous les deux, donc on est, on est, bien, on est bien tous les deux. Ouais. C'était avec les équipes de France, et notamment avec les moins de 19, quand on était au Pôle France. C'est quand on est parti trois semaines en Afrique du Sud, faire une tournée. C'était les, les premiers, premiers gros matchs en plus, on joue l'Afrique du Sud et l'Angleterre, donc c'était des, des bonnes rencontres, des, des joueurs en plus qu'on n'avait pas l'habitude de jouer. La première personne que j'appelle après un match c'est ma mère je pense. Ça se fait naturellement parce que je sais qu'elle s'inquiète beaucoup mais ça c'est normal je pense. Mon père aussi, de suite après, pour, pour savoir un peu comment ce qu'il a pensé de moi sur le match. J'aime bien faire un petit débrief rapide avant le match dans les vestiaires. Je, je m'isole un petit peu pendant 5 minutes pour, pour les avoir au téléphone.